Pour nous apprendre, c'est un problème, ça <rire> on, va, on va la refaire. Je témoigne de l'intérêt, de l'évolution de ce, de ce diplôme universitaire qui va nous conduire à une sortie à Bac plus 3 avec un, un diplôme de bachelor et des possibilités de parcours et de variations et d'aménagements euh, locaux qui seront très intéressantes. Comparé au DUT informatique qui était en place avant la réforme, ce BUT se passe en trois ans et en deuxième année, on a la chance d'avoir une alternance qui peut continuer jusqu'à la troisième année. Les cours pendant les alternances sont aménagés pour les élèves pour qu'ils puissent tant travailler qu'étudier. Euh, le plus efficacement possible. L'avantage, c'est qu'on va assurer une formation plus un peu plus longue sur trois ans, et puis le gros intérêt, c'est la partie alternance. Il y avait peu de solutions sur l'alternance pour l'entreprise, qui, qui est pour moi quelque chose qui est assez important, qui permet, grâce à leur, leur formation pragmatique sur les, sur les technos, ça permet d'aller un peu plus loin dans l'entreprise, un peu mieux se connaître, un peu mieux maîtriser en fait le monde de l'entreprise. Le BUT du site de Rangueil propose trois parcours sur les quatre nationaux. Le premier axé sur le développement d'applications, le deuxième sur la sécurité et la cybersécurité, et le troisième sur les bases de données. Ce BUT informatique euh, euh, évolue en parallèle avec le, la réforme du baccalauréat qui a permis de créer des spécialités, dont celles qui relèvent du numérique et des sciences informatiques, qui reste une spécialité qui est peu choisie par les filles, malheureusement, et nous nous retrouvons face à un dilemme en ce qui concerne le nombre d'étudiantes qui ne cesse de décroître. Euh, mais donc cette, cette continuité du nouveau baccalauréat et du, de l'entrée la, de la, de dans les diplômes universitaires du BUT est une chose que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme. et... Euh, et donc, jeunes jeune lycéens, jeunes lycéennes, n'hésitez pas et venez nous rejoindre